Donc euh, on va débuter l'après-midi avec euh, Damien Ségui, qui est directeur technique chez Diacat, mais avant tout le papa euh, des élèves pan. Un collab sur ces derniers, il est également très fort en analyse statique, mais pour aujourd'hui, il va se contenter de nous parler de typage fort en PHP. Je laisse donc la place à Damien Ségui. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. <rire> on va commencer très vite parce que j'ai beaucoup de choses à... Enfin, je n'ai pas grand-chose à raconter, mais comme d'habitude, je suis très bavard, donc il va mieux falloir qu'on qu attaque immédiatement parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir, à couvrir. On va parler donc effectivement du typage fort. J'imagine que vous êtes, tous, vous êtes déjà tous habitués à du typage fort. On avait jusqu'à présent beaucoup de typage faible en PHP. En fait, on n'avait pas de typage du tout, donc euh, on ne savait même pas comment on appelait ça. On appelait ça du, du jonglage de type. Je peux se débrouiller de faire pas mal de choses tout seul. Et puis d'un seul coup, on a commencé à voir apparaître la notion de typage fort. Alors pour que, euh, comment, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, et je peux, je change le slide. Voilà. Euh, on, va faire, euh, on va faire, trois parties. On va faire une première partie qui est la revue de ce qui se fait en PHP, parce que vous allez vite voir que ça évolue énormément. Euh, et quand je vous dis ça, euh, heureusement, la fuite fait des, des comment les présentations le vendredi, parce que si c'était un jeudi, j'aurais eu droit à une nouvelle version, on aurait eu le droit à des nouvelles fonctionnalités. Donc aujourd'hui, je suis tranquille, ça n'a pas changé depuis hier. Mais on va commencer par faire un petit retour sur le typage. Ensuite, on va voir l'impact que ça a à l'intérieur des méthodes, donc à l'intérieur des, des fonctions elles-mêmes. Et puis, une deuxième approche qui je trouve est un peu plus rare, c'est l'approche systémique, c'est-à-dire quel est l'impact que le typage que vous choisissez va avoir sur le reste de votre application ça va être un deuxième volet complètement différent. Donc, en avant, euh, effectivement, pour ceux qui ne qui m'ont pas encore rencontré, euh, j'ai participé à la fondation de la FUP. Donc, je, quand, quand la FUP a besoin d'un vieux, vieux meuble, ben, il me ressorte du grenier et puis euh, j'ai le droit, droit de passer. Euh, bon, ce n'est pas vrai. Je, comment, ce qu'on ce que, ce qu va présenter aujourd'hui, effectivement, vient beaucoup de l'expérience que j'ai en analyse statique, puisque. Un des avantages, en tout cas, ça apporte beaucoup d'avantages en, en termes d'analyse, cest qu'on sait beaucoup mieux qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort d'une méthode. Ça permet de beaucoup plus affiner les, les analyses et les, les recherches de bugs à l'intérieur et à l'extérieur de, de la méthode. Donc, tout ce que vous avez là, c'est l'expérience, à la fois le suivi de l'évolution de PHP et puis le, le, le, comment, le travail au jour le jour dans, le, dans les applications et dans le code. Petit en PHP, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que ça fait euh, La partie que généralement vous connaissez tous, Hein, le, le typage, c'est la petite partie qu'on rajoute avant un paramètre dans une, euh, comment, dans une méthode, dans une fonction d'ailleurs. Euh, et c'est aussi le, le, là aussi le petit, euh, le petit bout de code supplémentaire qu'on rajoute après la fonction, d'après les deux points, pour indiquer ce qu'on <coughs> qu a euh, qui ressort. On retrouve traditionnellement, en tout cas initialement avec PHP, c'était uniquement les classes, en tout cas les classes et les interfaces. Ici, vous avez Usager et, et la fameuse classe A. Euh, mais en tout cas c'est deux classes, il y en a une qui est le retour de type et l'autre c'est l'argument. Euh, et puis on a vu apparaître depuis PHP 7, donc je vais l'intégrer dans les, dans les choses de base que tout le monde maîtrise, euh, un certain nombre de types scalaires, donc euh, des choses qui ne sont pas des objets, euh, notamment les chaînes de caractères, les entiers, les bouléens, même la valeur nulle, euh, tout cela tout ça maintenant est identifié avec son propre, euh, son propre typage, donc on est capable de, de filtrer immédiatement euh, en entrée ces paramètres. Euh, des choses qu'on qu qu connaît moins, eh euh, d'abord les propriétés qui sont maintenant typées en PHP 7.4. Vous pouvez demander à ce qu'une propriété contienne uniquement un type d'objet ou un scalaire, comme d'habitude. Euh, et typage de variable, ça, ça n'existe pas encore, notamment parce que PHP n'a pas de définition de variable. Hein. Dès qu'on a besoin d'une variable, clac, on le prend, on l'utilise. Ce qui fait que. Euh, comment on n'a pas, pas le temps de faire les définitions. Ça, c'est des truc pour, pour des gens qui font du C. Ça, ce n'est pas pour des gens euh, comme en PHP. Aujourd'hui, si ça se fait, euh, ça se fait avec les annotations. Donc, vous pouvez le faire, mais ça va surtout aider les analyseurs statiques. PHP lui-même euh, va regarder ça comme un, un, un autre euh, commentaire. Il va laisser ça. En tout cas, cette 4, les propriétés. Euh, en 8, on aura les unions de type. Les unions de type, euh, on ne va pas les détailler tout de suite, mais ils vont permettre de combiner plusieurs des éléments. Alors, les éléments de, de, de typage, on en a ici une collection la les l'échelle, les objets, les, comment, les nombres à virgule, tout ça, c'est caractéristique. Il y en a quelques-uns qui sont un peu spéciaux. Iterable, qui couvre toutes les notions de, euh, à la fois, les tableaux, puisqu'on peut, on peut passer en revue un, un tableau, et euh, tous les objets qui implémentent une interface qui permet effectivement de, de traiter l'objet comme un, comme un tableau. Donc, Iterable, ça couvre, je dirais, deux sortes de, de choses. Collable, alors, Collable, c'est l'enfer, donc c'est tout ce qui est appelable euh, comment Exécutable directement. Normalement, c'est essentiellement des noms de fonctions. Mais en réalité, on peut mettre on peut mettre plein de choses. Hein. On peut mettre les, les fameux tableaux là avec euh, soit une nom de classe, soit un objet et puis la méthode qui va de l'autre côté pour faire des appels de méthode. On peut utiliser euh, comme les, les fonctions euh, les arrow functions. On peut utiliser les closures. On peut utiliser euh, plein de choses. Euh, les invocables. Donc ça c'est vraiment ça couvre plusieurs plusieurs types pour que ça soit plus pratique. En PHP 8 euh, donc pas longtemps au prochain forum, hein. euh, on va avoir Stringable qui permet de couvrir à la fois euh, des objets, qui, bah, des chaînes de caractère, euh, le scalaire habituel, et puis on va aussi créer, euh, couvrir les objets qui sont capables eux, de devenir des chaînes de caractère qui ont implémenté la fameuse fonction magique underscore, underscore, to string. Pour les interfaces et les classes, pas grand chose à dire. Euh, ils sont, euh, elles sont soumises aux, aux, aux expressions de use comme d'habitude. Il y en a trois qui sont spéciales. Deux en particulier, self et, pre, et, et parents, qui sont toutes les deux disponibles euh, maintenant. Donc, si vous faites déjà du PHP 7.4, ça marche. Euh, et qui donc représentent soit la classe en cours, soit la classe évidemment, parente. Euh, le self notamment est très pratique quand vous avez euh, utilisé le, le typage à l'intérieur des traits, puisqu'à ce moment-là, euh, le trait lui-même ne sait pas quelle est la classe qu'il va représenter jusqu'à ce qu'il soit intégré dans cette classe-là. Donc, petit euh, comment. Petit détail intéressant, on peut utiliser Self, ça permet de ne pas avoir à redéfinir le, le trait à chaque fois qu'on veut faire une nouvelle, un nouveau typage. Statique arrive en PHP 8, puisqu'aujourd'hui, Self va renvoyer la classe en cours, mais évidemment, Statique, comme on le connaît déjà, va permettre de retourner des objets qui dépendent de la plan, donc qui vont permettre de, de retourner des objets différents, mais de malgré tout vérifier que ce qu'on retourne, c'est correct. Il y en a plusieurs euh, comment, qui sont un peu bizarres. On va, sauter, on va, on va, passer, on va garder euh, Array, Void et compagnie pour la suite parce qu'on va en reparler. Il y en a qui sont réservés, mais qui ne sont pas encore utilisés. Mixed, Resources, euh, Numérique, tout ça, ils sont réservés pour qu'on évite de créer des classes qui, se, qui ont ce nom-là, mais euh, on ne les a pas encore utilisés. Et donc, il y en a une collection là, qui, euh, qui sont un peu spéciaux. Array, bah, effectivement, ça couvre juste un tableau. Void, euh, ça ne couvre rien, l'absence de résultats. Nul est, est le point d'interrogation et False qui arrive en PHP 8. Alors pour les détailler un petit peu, euh, donc, si vous vous souvenez, on a déjà, euh, on a déjà une notion de void. Donc, quand une, une méthode décide de ne rien retourner, et c'est normal, c'est un cas assez classique, hein, euh, à ce moment-là, on va utiliser void. Alors, pour, pour, être, pour être certain de ne pas vous mélanger, void n'existe pas pour les arguments. Hein. Si, vous avez, si vous essayez de mettre void pour un argument, ça veut dire que vous demandez à ce qu'il n'y ait pas d'argument, bah, vous ne le mettez pas. Okay, juste pour être sûr, n'essayez hein, pas de mettre void pour les arguments, évidemment, pour le retour. Alors, le, le retour de fonction, je, je trouve ça assez amusant. Vous savez, on, on, on demande aux, aux, aux mathématiciens mais euh, lequel des infinis est le plus grand. Et, et puis, les informaticiens, les, les mathématiciens nous disent Ah, mais il y a des infinis qui sont plus grands que les autres. Donc, ça, c'est toujours une question, une réponse un peu, un peu surprenante. Bah, en PHP, on a un peu le même principe, mais pas avec l'infini, parce que ça, on ne sait pas faire. Hein. On a toujours max execution Time qui, euh, qui intervient quelque part, mais on n'a rien. Donc rien jusqu'à présent, je vous rappelle qu'on avait nul. Donc retourner nul, ça signifie, je te retourne une valeur qui n'est rien. Pas de valeur. On a maintenant void. Void, ça veut dire que la fonction ne retourne rien. Et attention, ce n'est pas le même rien que quand vous retournez nul. C'en est un autre. D Donc ce n'est pas le même rien. Donc on a maintenant deux notions de nul en plus de cette notion d'absence de valeur. Donc méfiez-vous un petit peu. Void est destiné à effectivement signaler qu'il n'y aura pas de retour, alors que nul dit, signifie bien qu'on retourne quelque chose, même si ce quelque chose est, et est vraiment compliqué, en fait. Il hein. ne faudrait pas faire de PHP ça. Bref. En tout cas, on a ces deux-là. Euh, de toute façon, en PHP 8, on va avoir apparaître, euh, on va apparaître le, le type nul qui, qui est destiné à couvrir le cas de on retourne le nul. Donc ce n'est plus juste le un, point d'interrogation euh, comment. C'est plus le petit point d'interrogation. On a effectivement un type nul puisqu'on va avoir le, le fait qu'on puisse combiner plusieurs types ensemble. Donc, euh, nul a été gradé. Et surtout, dans le cas de nul si vous voulez éviter d'avoir à vérifier justement euh, partout que euh, la valeur que vous recevez ou vous envoyez euh, n'est pas nulle, eh bien, effectivement, il faut se tourner vers le côté des, des classes nul pattern. Alors, j'ai perçu que tout le monde ne connaissait pas ce, ce motif de conception. C'est un motif dans lequel on on essaie, on remplace nul par un, un véritable objet. Donc euh, il faut à la fois que ce soit un véritable objet parce que comme nul n'a absolument aucune syntaxe, on ne peut pas appeler de méthode dessus, on ne peut pas appeler de propriété dessus. Tout de suite, PHP s'arrête en disant que c'est une erreur fatale, c'est euh, trop dur. Euh, donc ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt, si on veut évacuer le, le, le type nul comme ça, et donc il faut qu'on envoie un objet. Mais il faut que cet objet soit un petit peu spécial, c'est-à-dire que du point de vue de la classe, il va falloir que cet objet soit aussi neutre que possible. Donc, on crée une classe qui utilise la même interface que l'objet que vous voulez arriver. Donc, si vous voulez recevoir, typiquement, si vous voulez recevoir un utilisateur, vous avez une classe utilisateur, très bien. Mais il faut faire une deuxième classe qui s'appelle utilisateur nul. Ça ne pas très bien, mais bon. Donc, on reçoit cet interface. Et l'objet a exactement les mêmes interfaces, simplement, outre qu'il implémente toutes les méthodes, il fait le moins possible. Donc, en général, c'est assez rigolo à, à, à écrire comme, comme classe parce qu'on s'arrange toujours pour que euh, les méthodes retournent un élément neutre. Alors, j'utilise un élément neutre pour, pour effectivement euh, couvrir toutes les notions du genre euh, bah, pour l'addition de l'élément neutre, c'est zéro. Si, si vous retournez une quantité à zéro, bah, effectivement, ça, sera, ça fera que c'est toujours vide. Si vous avez d'autres situations où vous retournez une chaîne, ça peut être une chaîne vide, mais ça peut être, euh, comment, ça peut être une chaîne qui, qui est vide au sens, au sens business que, que vous utilisez. Ça peut être des tableaux vides, ça peut être d'autres objets. Mais voilà, faut un élément neutre, quelque chose qui ne fera rien de façon à ce que derrière, tous les, comment, tous les utilisateurs de cette classe euh, n'aient pas d'impact. Euh, moi, ce que j'aime bien aussi avec le nul pattern, c'est qu'une fois de temps en temps, je le transforme en, en exception pattern c'est à dire qu'au lieu de comment j'injecte l'objet euh, dans le code, et puis dès qu'il est sollicité, paf, il s'arrête et il envoie une exception. Ce qui fait que c'est extrêmement pratique pour vérifier si effectivement personne n'utilise vraiment cet objet là ou euh, s'il y a des gens qui, à l'intérieur du code, <coughs> essayent de l'exploiter le, de comme un véritable objet. Donc, ça c'est intéressant en termes de test et de comment d'évolution. Bref. Pour vous donner un petit peu euh, un aperçu de ce qui se passe en ce moment sur les typages, euh, actuellement il y a à peu près 11% des applications qui n'utilisent pas du tout de type. D'accord Donc là, sur un, un, un corpus de 1700 projets, euh, j'ai des statistiques qui effectivement signalent que 89% des gens utilisent au moins un type. D'accord si vous ne l'utilisez pas parce que vous pensez que vous n'avez pas mis beaucoup, ici la barre est très très basse, c'est juste au moins un type. Et sur la totalité des types, en général, vous des, des, des fonctions et des paramètres, il y en a bien un qui a rajouté un type quelque part, donc vous devez probablement rentrer dans ce, dans ce lot-là. Ce qui est parfois plus intéressant, c'est quand, quand on fait le découpage euh, fonction, pardon, projet par projet, qui est la couverture. Donc ici. Le, le, le graphique que vous avez là, c'est les 1700 projets euh, que je viens de vous mentionner, mais avec le pourcentage de paramètres et de types de retours, je pas encore inclus les propriétés, mais le nombre de types de retours qui sont utilisés, il faut voir donc que bah, on part de zéro et on va à 100. Hein. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui essaie de vous épater en vous disant « Ah ouais, mais nous, on a mis du type H4 partout », c'est possible. Il n'est pas très nombreux. Hein. Euh, J'en connais 4 sur les 1700 et ce pas des gros projets. Donc, il ne faut pas non plus être impressionné. Euh, de l'autre côté, évidemment, il y en a une, une grosse queue, ben, on l'a dit, 11%, hein, qui n'ont rien du tout. La moyenne se situe autour de 18, 18%, c'est-à-dire un, un petit peu moins d'une fonction sur 5 qui, qui est avec ces paramètres qui sont typés. Et euh, donc, la moyenne est à 18 et la, la médiane est à 11. Donc, ça veut dire que comment, la majorité des, des projets sont même encore en dessous de ça. Euh, ce n'est pas forcément facile à voir avec un écran comme celui-là, euh, mais en fait, vous avez effectivement une grosse première partie où les gens, euh, je dirais, euh, se lancent et puis euh, voient, euh, commencent à utiliser les typages. Donc, on les aperçoit là. Puis, d'un seul coup, euh, ça s'accélère et ça va très vite vers le haut. On va bientôt voir pourquoi il y a des, y a des espèces de paliers qui, a, qui apparaissent. Donc, ça aussi, c'est assez normal. Hein, vous allez pouvoir vous lancer et avoir initialement pas mal de, de typages faciles à, à faire. Et puis, d'un seul coup, euh, vous allez heurter un problème. On va en discuter quelques-uns et puis après, ça va recommencer. Dernière statistique avant qu'on passe à la suite. Quels sont les types qui sont utilisés Donc ça, les types qui sont utilisés, eh bien, vous, voyez, euh, comment, vous les voyez répartis comme ça. Euh, la majorité, enfin une petite majorité, non même pas, une petite minorité, c'est des classes. Donc classe ou interface, l'un ou l'autre. Euh, donc ça veut dire que le système de typage qu'on avait au départ, qui en PHP était uniquement sur les classes, bah, aujourd'hui, euh, est moins utilisé que le typage de scalaire. Donc visiblement, tout le monde était très content de passer, de comment, enfin, de commencer à adopter les, les scalaires, ce qui fait que bon, la majorité des typages sont scalaires. C'est probablement un effet de, de démarrage, on va voir pourquoi plus tard aussi. Mais euh, première étape, vous commencez par les scalaires, deuxième étape, vous passez sur les classes. Ça a l'air de se, de, se euh, de se traduire assez facilement. Hmm. Alors, du point de vue de la méthode, du point de vue de la méthode. Donc là, on va, on va, on va faire cette, première, euh, comment, cette deuxième partie euh, entièrement à l'intérieur de la méthode. Donc on, on est en train de regarder le code qui est à l'intérieur de la méthode et les limites de la, du code lui-même, ça va être d'un côté les, les paramètres, donc ce qui rentre dans la, dans la fonction, et puis de l'autre côté, euh, ce qui est en sort. Alors, qu'est-ce que. Comment Les types h la première utilisation, je dirais, la première, euh, la première chose où on voit que c'est utile pour nous, c'est effectivement tout ce qui est validation. Jusqu'à présent, vous avez du code, comme on le voit à gauche. Euh, donc, on récupère un entier. On peut toujours faire du wishful thinking, là, de se lancer en se disant, c'est ce que j'attends. Hein. Forcément, tout le monde sait qu'en appelant barre, il nous faut un entier. Donc, on lui a donné un nom, mais évidemment, comme le nom de l'argument, on ne le voit pas à l'extérieur. C'est une pierre que de la documentation, mais on rentre avec l'argument. Et puis, forcément, on lui fait passer une batterie test. Est-ce que c'est un entier Parfait. Bah, si ce n'est pas un entier, tu me renvoies un erreur de type. Sinon, bah, tu fais quelque chose avec cet entier et puis on passe à la suite. Donc, toutes les utilisations des fonctions is quelque chose, is array, is in, is object et compagnie, les comparaisons avec les nuls. Je dirais aussi un petit peu plus loin par extension, dès que vous forcez le type de quelque chose à être un entier, une chaîne, un tableau, euh, on, est, on est dans la validation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand on passe en mode euh, comment en mode typage, typage fort, on simplifie énormément les choses. C'est-à-dire qu'au lieu de vérifier que ce qu'on a en entrée, c'est un objet, que cet objet lui-même n'est pas non-nul et que, comment il est bien de la classe qu'on veut, en fait, tout va être fait automatiquement en PHP. Donc, on, élimine, on évacue énormément énormément de, comment, de tests parce que désormais, ce qu'on sait à rentrer, c'est forcément quelque chose qui est au format qu'on attend. Donc ici, on voit, euh, le usager arrive euh, directement dans le paramètre user. Si ce n'est pas, bon ben, pas le bon objet qui est envoyé, PHP s'arrête. Ça veut dire que derrière, ben, on peut appeler directement une méthode que l'on sait appartenir à l'usager sans avoir de, de problème particulier. Elle est toujours là et ça va toujours fonctionner. C'est maintenant, en fait, à, à la plan de nous, comment, de nous résoudre le problème et de nous envoyer les bons paramètres euh, plutôt qu'à nous de les valider. Donc ça, c'est quand même une bonne réduction du, du nombre de codes. Dans l'autre sens, puisque euh, le type h on l'a en entrée, mais on l'a aussi en sortie, ça conduit aussi beaucoup à améliorer la cohérence de votre code. Donc on a tous été mordus quelque part, et probablement dans la semaine dernière, par strpost, qui a la mauvaise idée de vous envoyer euh, soit un entier, soit euh, comment, un booléen suivant la situation qu'il essaie de, de faire, puisqu'en fait, on mélange les deux flux. Le flux d'erreur et le flux de, de résultat est exactement le même. Eh bien, euh, la, comment, le type H4 vous pousse à ne renvoyer qu'une seule valeur. Donc ici, on a récupéré user, on fait quelque chose de particulier dessus. Bon, bah, on pourrait renvoyer false ou age. Et puis, si évidemment, le user, c'est un bébé de 0 ans, eh bien, notre utilisateur ne sera pas capable de savoir si effectivement euh, c'est un, un utilisateur qui n'existait pas ou si c'est un utilisateur qui existe. Donc, euh, si vous voulez passer ça à la, comment, à la, à la moulinette et passer euh, au type H4, <coughs> il va falloir être cohérent à l'intérieur et puis savoir exactement euh, ce que vous voulez faire, notamment euh, changer le circuit de gestion des erreurs et par exemple passer par un circuit euh, d'exception. De, Puisqu'à ce moment-là, l'exception ne passe pas par la sortie habituelle, mais elle sort par une autre sortie. Je dirais qu'il y a un peu, peu sous-entendu. Et de l'autre côté, forcément, si vous appelez bar avec un user, vous allez retrouver un entier. Et cet entier, c'est un âge qu'on peut manipuler. Donc, euh, on, est, euh, on est effectivement beaucoup, beaucoup plus cohérent dans la façon de gérer les de code. Euh, ça veut dire aussi qu'on ne refile pas la, le bébé. De toute façon, hein, c'était ce pas l'image précédente. On ne refile pas le bébé à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que typiquement, sur un appel comme ça, dans lequel on dit, bah, j'exécute une commande, je sais comment parce qu'il n'y a pas de filtrage dessus, mais j'exécute une commande et je le renvoie, il faut savoir que ShellExec peut renvoyer nul. Donc, on n'a pas une chaîne de caractère, on a un nul, et derrière, potentiellement, on va avoir un problème. Donc, ici, si on veut passer en mode type h eh fort, ben, pour retourner la chaîne, il va falloir qu'on traite nous-mêmes les vérifications à l'intérieur de la fonction, qu'on résolve un certain nombre d'incongruités et puis d'inconsistances, et à partir de là, on puisse renvoyer quelque chose qui est, qui, qui est correct. Euh, alors deuxième étape, outre, euh, outre les validations, donc et leur, euh, comment, la validation des données en entrée, un des trucs que j'aime beaucoup faire avec, euh, comment, avec le, le type H4 et surtout sur les vieux, euh, les vieux logiciels, c'est de s'en servir pour le débogage. Et alors pour vous donner une idée, j'ai eu la, la situation, euh, j'ai eu la situation il n'y a pas longtemps, euh, j'ai rajouté un type sur une entrée qui devait être forcément un entier, tranquille, et tout de suite le code a cassé. En fait, la toute première fois que j'appelais cette fonction je lui envoyais un tableau. Alors, j'avais de la chance jusque-là parce que j'envoyais ce tableau. Le tableau, en fait, puisque derrière c'était un plus-plus, un, un donc un increment, euh, puisque ce tableau était incrémenté, il était en fait transformé en tableau non vide 1 et ça tombait exactement là où il fallait. N'empêche qu'en rajoutant le typage, eh bien, je me suis aperçu qu'il m'arrivait d'envoyer des valeurs qui n'avaient aucun sens du point de vue de, de l'application. J'avais juste de la chance que PHP fasse le boulot comme je l'attendais derrière la scène, je dirais, et, et je retombais exactement sur, euh, sur mes pattes. Mais en rajoutant ça, ben, je me suis aperçu que j'avais des valeurs d'initialisation qui n'étaient pas qui étaient pas la bonne valeur, donc j'ai fini par le corriger. Mais donc, je dirais, la, la première étape, si vous voulez vous lancer dans l'ajout le, dans le, dans de type h essayez de repérer les endroits où vous avez régulièrement des, des logs complets de, de problèmes sur une chaîne qui, est pas, qui, devait, qui était attendue, mais c'est un nul qui arrive, ou c'est un entier, ou des choses comme ça. Et vous le rajoutez. Donc, avant de le rajouter, évidemment, production, vous le faites en dev, vous regardez comment ça marche, vous passez les tests unitaires, ça va probablement vous sortir des types. Et puis, progressivement, vous allez vous apercevoir que vous pouvez le laisser sans que ça, ça vous pose de problème. À ce moment-là, bah, ça y est, bienvenue au club, vous êtes dans les 90% de gens qui utilisent des tests unitaires. Pardon, oui, des tests unitaires, unitaires. <rire> C'était déjà fait. Là. Euh, et donc, vous avez, déjà, vous avez déjà commencé à faire, et donc, vous allez pouvoir euh, progresser. Une fois qu'on a ça... La question, c'est, bon bah, je l'ai fait nous deux fois, ça me sert. Bon, je n'ai pas non plus toutes les fonctions qui sont critiques et qui vont me poser problème. Donc, avec cette stratégie-là, évidemment, on ne va pas pouvoir aller loin. Surtout qu'en moyenne, sur le, les statistiques que je vous avais citées un peu plus, il y a à peu près 11 000 paramètres ou fonctions à typer. Donc, euh, de toute façon, vous ne pourrez pas passer euh, de... J'en fais quelques-uns qui me sont utiles à, euh, on peut comment... Je les ai toutes faites. Donc, ben, il va falloir y aller progressivement. Je dirais progressivement est probablement le, le terme. Donc, première chose, euh, il y a des, des analyses statiques qui vous aident considérablement parce qu'il y a moyen de comprendre et de déduire directement de la façon avec laquelle le code euh, est utilisé quels sont les types qui sont à l'intérieur. Je vais vous donner un exemple. Euh, si vous regardez ici, fonction bar qui prend un paramètre, on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas conclure de ce que c'est puisque c'est paramètre B, donc il n'y a même pas de documentation grâce à son nom, mais à l'intérieur du corps de la fonction, on voit que la fonction, euh, le paramètre est utilisé euh, dans le deuxième paramètre de refill. Le refill a besoin d'un entier, un entier et d'un mixed type. Donc ici, tranquille, B doit être un entier. Ce qui fait que le fait qu'on ait positionné, en tout cas ici, que PHP ait positionné le deuxième paramètre de sa fonction sous la forme d'un entier, et eh bien ça nous permet de dire, bah, forcément, si on refile ce paramètre directement à refill, et bien il va falloir que nous aussi on utilise un, un, un entier. Donc tout ça c'est mécanique, on n'a même pas besoin de réfléchir, B doit être un entier. Euh, vous avez la même situation en dessous, dans laquelle cette fois-ci, ce n'est pas, pas exactement le type le de donne, puisque 1 plus une constante, si on ne connaît pas la valeur de la constante, hein, il porte un nom assez, assez peu évocateur en tant tel, ben on ne sait pas ce que A revient. On va probablement... Oui d'ailleurs il manque... <rire> Autant pour moi, il faudrait, que, il faudrait que le 1, ça soit l'argument A. Donc, si A était dans cette addition-là, on ne peut pas savoir si constante est un entier ou un tableau, puisque je vous rappelle que plus est ambigu de ce côté-là et qu'on peut lui passer des entiers ou des tableaux et que dans les deux cas, il va y avoir un traitement qui est fait. Par contre, à l'usage, on voit que les paramètres qui sont passés à fou, pour l'occurrence il n'y en a qu'un, sont en fait euh, des entiers. Donc, ça veut dire qu'ici, on va devoir s'attendre à ce que Constante aussi soit un entier. Et à ce moment-là, c'est ça qu'on qu va pouvoir, euh, qu on va pouvoir Hop, Si on continue, bah, si on continue bah, il faut quand même admettre qu'aujourd'hui, ça, c'était le cas le plus rose. Euh, il y a quand même des situations qui sont ambiguës. Et ça, on, il y en a on ne peut pas, auxquelles on ne peut pas échapper. Donc l'exemple de refill était très bien si cette fois-ci le paramètre qu'on lui qu'on lui rend qu'on utilise passe en troisième refill n'accepte n'importe quoi. On est en train de créer un tableau. de 10 éléments de 0 à 10 avec 10 fois la copie de B mais B peut être n'importe quoi, ça peut être un entier, un booléen, ça peut être un objet, ça peut être Donc là il n'y a pas de là ça serait l'utilisation du fameux type mixte. on accepte n'importe quoi, c'est fait pour parce qu'on va juste se servir du tableau comme d'un véhicule ou comme une espèce de boîte, pas de souci. Euh, même chose sur le deuxième, on l'a vu, vu en exemple déjà précédemment, mais on a une valeur qui va, qui va être retournée qui peut être de plusieurs types. Euh, si vous allez en base de données, ça pourrait être la même chose, on pourrait avoir des entiers, des chaînes de caractères. Donc, on ne le sait pas, c'est fait qu'on ne le sache pas. Donc, potentiellement, vous pouvez vous retrouver dans une situation dans laquelle non, vous ne savez pas ce qui, ce qui en sort, c'est normal. Par expérience, c'est rare, en tout cas, ce n'est pas, pas le, le cas le plus, le plus court. <coughs> vous avez aussi d'autres situations, il y a les, les Function get args, donc tous ceux qui utilisent des, des arguments variables, c'est pénible évidemment, puisqu'à ce moment-là, on ne sait même pas s'il y a des paramètres qui doivent être là, et eux, comme ils sont traités dynamiquement avec Function get GetArgs, bah, vous ne pouvez pas les typer parce qu'il va falloir les récupérer et reprendre votre croix et faire les vérifications à la main. Donc de ce côté-là, il n'y a, a pas de choix. Pour ceux qui aiment bien recevoir des nombres arbitraires d'arguments de même type, donc là, par exemple, vous voyez fou avec le variadict, on, on peut utiliser variadict et le typer de manière à effectivement obtenir un seul euh, type d'argument, et euh, le premier appel à fou passerait, parce que ABCD tous les trois, tous les quatre pardon, sont, euh, comment, sont effectivement euh, des chaînes, par contre, une fois qu'on va les avoir euh, transformés en tableau, euh, comment bah, on n'a qu'un seul type de valeur, c'est pas la Mais donc, variadict, demande un petit peu plus de réflexion aussi pour, euh, pour s'en sortir. Euh, plus loin, le pire, je dirais, c'est les tableaux. Donc, si vous utilisez un typage fort type tableau, ben, vous ne savez pas ce que vous avez à l'intérieur. Donc, autant le variédicte précédent s'assurait que chacun des éléments était bien une chaîne, si vous demandez un tableau, en fait, vous pouvez mettre n'importe quoi à l'intérieur. Donc là, vous avez le premier tableau est plutôt une liste. Le deuxième tableau demande à ce que le troisième élément soit nul, que le quatrième élément soit un comment Soit, une, soit un entier, vous n'avez aucun moyen de vérifier quoi que ce soit là, à moins de le faire à la main et de retomber sur le système initial. On n'a pas de notion de générique en PHP, on ne les aura pas pour PHP 8, donc si vous avez l'intention de les utiliser, eh, il va falloir passer par les, les attributs les annotations de l'analyse statique qui, qui par contre n'intéresse pas PHP, donc PHP ne l'appliquera pas, contrairement aux outils qu'on a aujourd'hui. Encore pire, Get Set, donc, si vous avez des paramètres magiques comme ça, vous pouvez appliquer les, les, comment, le type h sur chacun de ces, de ces méthodes magiques. Par contre, ça va être très strictement toutes les comment ça s'appelle, toutes les propriétés qui vont devoir utiliser le même type h Pour cette, si vous voulez vous amuser, vous pouvez demander à ce que le name soit un objet ou un tableau. Et évidemment, derrière, ça, ça va complètement déconner parce que name doit absolument être une chaîne derrière. Bon, mais si vous utilisez GT7, ben à ce moment-là, vous êtes aussi un peu coincé avec le type H4. Donc, il y a, il y a quand même un certain nombre de petits points sombres comme ça. Type multiple, type multiple c'est possible. Euh, D'abord, c'est déjà possible en, en catch. Donc, euh, quand on fait des, des interceptions d'exception, de, on peut mettre déjà plusieurs types. C'est déjà une bonne chose. Euh, on va les avoir en PHP 8 donc ça, ça serait une deuxième bonne chose. Maintenant, euh, pour avoir regardé ça récemment, si vous commencez à jouer un peu avec des interfaces et avec des classes qui s'étendent qui les unes les autres, euh, vous pouvez très vite vous apercevoir qu'un seul type de classe est en fait, euh, accepte une trentaine de, de, de, de classes différentes par le simple fait de la hiérarchie. Donc résultat, euh, méfiez-vous parce que les types multiples sont déjà là. Ils ne sont, sont pas visibles, mais ils sont déjà là. Voilà. Euh, les unions de types pour vous les présenter en, en PHP 8, euh, consistera effectivement à les, à, les, à les agréger les uns à côté des autres avec le, le, le signe pipe, comme ça, et à partir de là, on pourra les, les, remettre, les remettre les uns à côté des autres. Simple. Ça va faire des gros des gros paramètres, hein, parce que quand on sait déjà qu'il peut y avoir jusqu'à 47 paramètres à l'intérieur d'un constructeur, si en plus vous rajoutez trois, trois types de... comment trois typages par argument, je ne vous raconte pas comment on n'est pas sorti de l'églage. Mais bon, ça va faire des gros constructeurs, c'est tout. Dernier point avant de, finir la... Comment avant de finir, il y a toujours un adage qui vous dit qu'on ne type pas avec des classes, mais on type toujours avec des interfaces. Si vous regardez un typage comme celui-ci, il y a une classe C, bon, le contenu n'est pas bien grave, n'est pas bien important, une, classe, une fonction fou qui demande C, si jamais vous avez retrouvé avec une évolution de la classe C, ou vous avez envie d'abandonner une partie du C, qu'est-ce qu'il va falloir faire Étant donné que Fou déjà n'accepte que C, soit vous changez carrément la, la classe, hein, soit si vous ne pouvez pas changer la classe, vous allez vous, vous retrouver à devoir étendre la classe C de manière à pouvoir zigouiller une partie des méthodes qui ne vous intéressent pas et ne faire passer que le message. Ça veut dire que derrière, évidemment, votre nouvelle fonction, votre nouvelle classe, C2, va devoir en plus étendre C1 tout en supprimant une partie de son code-là, enfin, en tout cas en surchargeant. Donc, ce n'est pas terrible. Euh, si vous passez en mode euh, interface... Là, l'avantage, c'est que vous êtes découplé complètement les, les interfaces. Donc ici, on voit bien la fonction, euh, comment la fonction full demande une interface I. Ça peut être la classe C1, C2. Les trois vont passer. Vous pouvez, en cas de besoin, faire évoluer l'interface I elle-même pour rajouter des choses. Vous pouvez faire différentes classes C, C1, C2, être très modulaires tout en ayant effectivement une hiérarchie extrêmement plate et ne pas vous lancer dans des chargements de, de classes qui se surchargent les unes les autres. Donc, Attention, euh, passer à ça. Ce qui fait que ça nous amène à un deuxième problème qui, euh, comment, qui, suit, qui suit derrière, qui est qu'en PHP, on, peut, comment, on interface, pardon, on, on fait des interfaces euh, comme ceci, et les interfaces ne portent pas de propriété. Donc un truc que j'aime beaucoup, euh, qui, qui porte le nom de euh, comment interface insuffisante euh, quand, euh, dans les analyses d'Execat, c'est quand on dit, ben, voilà, tu me passes absolument l'interface I. D'accord, donc l'argument i il est impeccable, il, a, comment, il permet bien de vérifier qu'on a la fonction fou, pardon, la méthode fou à l'intérieur de, de, de l'objet. Par contre, qu'est-ce qu'on fait derrière On appelle une, une propriété. Qui est-ce qui nous assure que la propriété P est disponible Ah, bon, on a toujours fait ça comme ça, euh, comment euh, depuis longtemps ben oui, mais en l'occurrence, c'est I ici ne sert pas, ne fonctionne pas et ne permet pas de vérifier que P est disponible. Donc la classe, pardon, l'interface est insuffisante pour vérifier l'utilisation. Alors, on passera sur les détails du genre on ne veut pas utiliser de, de propriété publique. Hein, ça serait déjà un, un discours, euh, une, discussion, euh, comment, une discussion par elle-même. Mais à ce moment-là, bah, on revient sur la situation précédente. On ne fait pas d'interface, on va refaire des classes. Et cette fois-ci, une classe abstraite. Dans la classe abstraite, vous pouvez à ce moment-là imposer la présence d'une propriété, qu'elle soit publique ou pas. Et à ce moment-là, vous êtes sûr que ça fonctionne. Donc, quand on vous dit des interfaces, pas des classes, oui Faites attention que si vous utilisez des propriétés, non. Troisième partie, là il va falloir brancher le deuxième cerveau. On va passer, euh, on va passer en mode turbo. Comment est-ce que adopter les tests unitaires, pardon, le typage, euh, le typage, euh, comment va vous obliger à structurer votre code et comment est-ce que ça va déléguer une partie des responsabilités à d'autres parties du code. Alors ici. Euh, Imaginez un petit peu la situation, on vous refile un framework, bon, un petit framework, hein, mais on vous balance un exemple, euh, comment ben, On vous balance un framework, et dans ce framework, vous avez trois méthodes, M1, M2, M3, facile, et ces trois méthodes, euh, ben, vous n'avez aucune documentation. Comme c'est du PHP pur, bon, vous voyez qu'il y a des arguments qui arrivent, hein, d'accord Donc les arguments, c'est ce qu'il y a en haut, mais bon, il y a leur nom, leur nom n'est pas très parlant, M1, M2, M3, il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de documentation papier non plus, donc, littéralement, vous vous retrouvez avec du code complètement non invisible euh, que vous devez utiliser. Comment est-ce que ce framework va pouvoir s'utiliser bah, Bizarre, très bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On va essayer de regarder ce que ça donne quand on, fait, euh, quand on applique le type H4, Donc, Contrairement au précédent, comme toutes les méthodes prenaient n'importe quel type d'argument et ressortaient n'importe quel type de retour, bah, il va falloir qu'on les mette les unes à côté des autres et puis qu'on essaie de voir comment est-ce qu'elle s'imbrique, et puis on va voir la première qui nous donne une fatale erreur, c'était pas vrai. Avec le typage fort, là je vous ai mis évidemment les correspondances sous forme de couleurs. vous voyez tout de suite quelque chose qui se dessine. Bon, M1, n'a pas besoin d'arguments, donc on peut toujours l'appeler, obtenir quelque chose, quelque chose qu'on ne peut que donner à M2, qui va nous donner quelque chose, qui lui, cette fois-ci, ne pourra donner que à M3, et à ce moment-là, on aura notre résultat. Alors, avec une audience live, j'aurais posé la question, mais essayez d'imaginer un petit peu, je vais boire un petit coup pour vous faire... Est-ce que ça arrive, ça, dans le code Est-ce que vous en avez des exemples en tête de situations dans lesquelles vous êtes forcé par le framework à enchaîner des appels de méthodes pour pouvoir arriver à un résultat final Bon, il y en a plein qui m'ont dit oui, hein, ça c'est sûr. Euh, exemple très simple. Première chose, si vous utilisez, par exemple, euh, les fonctions FTP. Les fonctions FTP de PHP, comment ça marche ben, Il y a FTP Connect qui vous donne l'URL, qui vous retourne une ressource, qui est en fait une, une ressource de connexion. Vous allez lui donner la ressource de connexion pour FTP login. FTP login va assurer l'identification. Et à partir de là, vous avez effectivement une troisième ressource que vous pouvez utiliser pour faire FTP list ou FTP get ou FTP put. Les trois fonctions, FTP login, FTP connect, non, connect d'abord, login après et ensuite l'utilisation du FTP, est obligatoire et se fait dans cet ordre. Si vous reprenez un autre exemple, qui est celui de, par exemple, PDO, toutes les connexions de base de données, comment ça marche Vous commencez par MySQL I connect pour obtenir la connexion, vous obtenez MySQL statement ou prepare pour obtenir l'expression elle-même, et après vous exécutez cette expression pour obtenir les résultats. Vous avez donc trois classes qui là sont obligatoirement l'une après l'autre. Pour la petite histoire d'ailleurs, ceux qui, sont, euh, ceux qui ont envie de s'amuser peuvent par exemple essayer d'étendre la fameuse classe MySQL Result MySQL Result ou Oracle Result ou le, les autres. Hein, et vous allez avoir des surprises sur les messages qui vous sont proposés. Voilà donc, rien qu'avec ça, vous pouvez voir que euh, le, comment, le, le typage ici vous donne une certaine organisation dans le code et c'est des choses qu'on peut maintenant commencer à comprendre et qui nous permettent de, de mieux découvrir le, le code tel qu'il est fait. Alors, euh, on a donc cet enchaînement de fonctions. Si on reprend euh, ces interactions de fonctions et qu'on essaye maintenant de comprendre une autre situation. Donc ici, je reprends la situation précédente, euh, M1, M2, M3, mais cette fois-ci, j'ai M1 qui produit quelque chose qui sert à la fois d'entrée pour M2 et M3. Est-ce que c'est -ce est une situation qui est classique Ah oui, c'est une situation qui est classique. Ça veut dire qu'en fait, M1 sert... Euh, de, de prérequis c'est une configuration quelconque qui va rassembler un certain nombre d'informations et qui nous permettent à partir de là de produire d'autres outils on peut appeler ça de la configuration du bootstrap c'est la même chose, on a cette première classe qui est obligatoire et à partir de là elle nous permet d'accéder aux autres euh, conteneurs pour être effectivement une description, euh, une description comme ça je commence à connaître. il me reste 5 minutes hein, on oh. maintenant on continue. Une autre configuration comme celle-ci. Je vous laisse découvrir un instant. On a toujours M1 qui produit quelque chose, mais c'est la même chose que M2. Simplement, M2, lui, a un prérequis qui est le rouge, qui vient de M3, et M3 lui-même demande le bleu. Est-ce que c'est quelque chose de classique ben Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà rencontré, mais c'est exactement l'application du nul pattern dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Vous vous souvenez La façon, le fait, le fait qu'on soit on veut éviter d'avoir euh, la possibilité d'envoyer un nul, c'est parce que la plupart du temps, quand vous avez deux classes qui dépendent l'une de l'autre, bah, vous ne pouvez pas créer la première parce que c'est la deuxième qui, euh, comment, qui, qui doit être créée en premier, mais la deuxième ne peut pas être créée parce que la première doit être créée. Donc, on finit par accepter la création avec, euh, comment, avec nul pour que la première se fasse et qu'à ce moment-là, la deuxième puisse être faite. Ici, avec un système comme ça, on arrive à comprendre qu'on euh, peut envoyer une, euh, le nul pattern de façon à initier le, le système et à partir de là, tout fonctionne. Évidemment, on peut finir par tomber sur des typages impossibles. Ici, le bleu est toujours un prérequis, personne ne le produit, donc on se retrouve avec quelque chose qui ne fonctionne pas. Plus, plus expérimental, euh, et ça va être une des situations que vous allez rencontrer quand vous allez adopter le comment. Le type H4, c'est que vous avez trouvé que M1 peut produire naturellement le carré bleu. Très bien. Donc, euh, résultat, le bleu se propage à M2. Le, le M2 produit le rouge, donc il se propage à M3. Et là, vous prenez le M3 et vous dites, tiens, c'est lui qui me, produit, euh, quand, qui me produit le truc de départ. Et vous retournez au départ. Donc, ajouter le bleu et le rouge, c'est facile. Ajouter le rose, d'un seul coup, vous êtes bloqué. Et là, vous êtes bloqué par un système d'architecture. Donc, euh, on a des bouclages qui apparaissent et qui vont vous empêcher d'aller plus loin. C'est exactement les plateaux que je mentionnais plus tôt. Euh, vous allez en rajouter jusqu'à ce que vous réalisiez que ces, ces sites apparaissent. Quelques carriels. Euh, les carriels, je vous ai parlé avec des fonctions là pour, pour gagner du temps. Euh, comment les carriels rajoutent en plus les classes, donc ça complique un petit peu les schémas, mais on se retrouve effectivement avec ce genre de situation. On voit apparaître à ce moment-là la notion de fossilisation qui d'ailleurs n'est pas typique des, des typages forts, mais qui se rajoute au typage fort. C'est-à-dire que euh, quand vous avez une extension de classe, eh bien la première classe va imposer la structure et la signature de la méthode. Et donc, ça va imposer la signature et la méthode pour la même méthode en dessous dans les classes fines. <cười> une fois qu'on en est là, bah, vous vous retrouvez avec une hiérarchie un petit peu compliquée. Vous décidez de changer une méthode M1 dans M3, mais il faut remonter et faire la modification dans la classe parente ce qui veut dire qu'il faut vérifier aussi les frères et sœurs, puis remonter chez les grands-parents, s'assurer qu'il y a les oncles et les tantes qui sont là. Euh, d'un seul coup, la modification d'un seul typage vous oblige à vous répandre à travers l'ensemble du code. Donc, euh, la fossilisation, c'est le fait qu'il y a maintenant des pans entiers de l'application qui se retrouvent bloqués les uns les autres parce que leur modification est plus difficile. Alors certes, l'IDE peut aider. Si l'IDE vous aide pas, vous êtes bon pour un certain, euh, comment, une bonne chasse au bug euh, avec votre application. Je vais juste passer par-dessus. Euh, L'ordre des classes ici, c'est une notion qui apparaît aussi avec le typage fort. Ça va être les derniers schémas que je vais pouvoir présenter. Euh, donc, vous retrouvez par exemple, vous voyez une, une seule classe avec, euh, avec différents types qui sont en entrée. Désormais, rien qu'avec une structure comme celle-là, on voit par exemple le, le bleu qui sert de prérequis pour créer le, la classe C1. Donc, on a C2 qui est en, en parent C1. Ensuite, si on veut appeler M1, eh bien, il nous faut non seulement vérifier le, le comment le bleu ciel là, mais euh, aussi euh, avoir le, le C3 qui apparaît. Résultat, cette petite euh, définition nous impose un ordre dans les classes, ce qui fait que les, toutes les classes maintenant ne sont plus euh, comment dire ne sont plus euh, faciles à, à manipuler indépendamment les unes des autres. Elles, elles, elles ont un ordre dans lequel elles doivent absolument être exécutées les unes à côté des autres. Alors, ça nous donne quoi Ça nous donne, sur un exemple réel ici, c'est une petite application de, comment, petite application de, de facturation, euh, bah, on voit effectivement les différentes euh, classes qui s'organisent les unes les autres, parce que bah, comment certaines d'entre elles, par exemple, utilisent html tout pdf html tout pdf a ses dépendances, L'avantage ici, c'est qu'on va lire qu'il y a HTML2PDF, mais en réalité, il faut qu'on utilise Common. Donc, on commence à lire dans le code que HTML2PDF, on n'utilise pas de nous, mais on va passer par Common pour, pour le faire. TCPDF est, est complètement indépendant. Et de l'autre côté, en centrale, on voit tout un tas de petites actions qui produisent toute une ligne de code qui sera gérée dans la facturation. Donc, on commence à toucher un petit peu l'organisation de, de l'application. Je vais terminer parce que je suis vraiment en retard. Hein terminé. Je vais terminer. Nickel, c'est euh... le, voilà, le, le dernier schéma, je vais, pas, je vais vous laisser là-dessus. Euh, ça, c'était Symfony. Hein, vous imaginez qu'avec 2000 classes, on a un peu de mal à, à, organiser, le, à organiser ça. Je vais terminer avec deux points. Donc, euh, pas, pas, pas. Les outils d'analyse statique, ils, ils utilisent tous l'outil page fort. Donc, allez-y, ils aiment beaucoup ça. Donc, ça va vous aider et à les adopter et à les vérifier. Et ensuite, tout à la fin, ça sera dans les slides que je vais, que je vais envoyer, vous avez une liste des points à, à, comment à vérifier avant de se préparer et euh, de passer au H4. Alors, euh, on a des questions On a des questions, j'ai le temps d'y répondre, ou est-ce que je reste là et, euh, ben, on, Je pense qu'on va rester là parce que ça va commencer dans moins de 5 minutes, je pense, l'autre webinaire. Ceux qui veulent rester pour, euh, pour pouvoir euh, écouter les questions, euh, n'hésitez pas, on va laisser la salle ouverte le temps que, que Damien puisse répondre. C'est quelqu'un que je connais, le suivant, ou est-ce qu'il va me le dire ah, C'est Cyril Giffel. je ne sais pas si tu connais. Ah, non, ça va, je ne connais pas. Alors, la première question qui a été posée, c'est... On va essayer le... d'aller vite, ouais, allez. Le typage d'entrée de collection est-il prévu Exemple, collection string, fonctionne-t-il actuellement correctement dans les analyses de commentaires Ah deux. Collection string, donc ça, c'est des... des collections comme ça, non, c'est des génériques c'est des génériques, donc pour l'instant, non, c'est pas fait. On passe par un tableau, euh, auquel cas, le tableau, il n'y a, a rien de particulier qui soit fait. Sinon, c'est une collection string pour toi-même codé. et à ce moment-là, ça devient une classe. Et, euh, voilà. Donc aujourd'hui, non, il n'y a, a rien du tout qui soit prévu pour faire ça. C'est coder. alors euh, comment Chez PHP Stan et, et Psalm, le font à l'aide de génériques qui sont dans les commentaires. Donc, comme je le disais, euh, les commentaires et les outils peuvent aller plus loin que ce que fait PHP lui-même. Euh, mais par contre, il n'y a pas de vérification par PHP lui-même euh, à l'exécution. Donc, je dirais que c'est un peu, peu mi-chemin. Si tu es très en avance sur le sujet, regarde, de, regarde ces outils-là. Si tu restes très proche de PHP, à ce moment-là, il n'y a, a rien pour l'instant et ce n'est pas prévu. Je crois que les génériques ont encore, euh, ont encore capoté pour, ce, pour PHP 8, donc ce n'est pas pour tout de suite. Et l'autre question, c'était euh, comment as-tu calculé la couverture de typage des projets de l'étude, ou plutôt via quel outil Alors, euh, toutes les statistiques là sont faites avec Exacat. Donc, à ce moment-là, je, je récupère le projet et puis effectivement, on identifie tous les, tous les paramètres. Ça, c'était euh, la, la vérification des... comment, Enfin, dire, la vérification, c'était simplement l'état des lieux des, des typages pour euh, chacun des paramètres. Donc, je, je cherchais à l'intérieur du code les typages explicites. Voilà. Autrement, euh, comment, autrement, effectivement, les, comment, dès qu'on qu essaie de la de le déduire du code, on a des résultats qui en fait vont assez vite. Hein. Donc on va commencer, euh, comment ça s'appelle On va commencer avec euh, généralement un petit 20% et assez facilement, les, la déduction de ce qu'on lit, on monte à 80-90%. Après, effectivement, ça demande un effort au niveau du code pour être sûr que euh, ce qui a été créé n'est pas, euh, est pas multiple. Est-ce que la, la, la faible couverture des.. Des projets, enfin des, des projets ou des, des méthodes que tu as analysées, cest à lié aussi au, à la version de PHP qui est utilisée dans le projet. <rire> oui, ouais, ouais. Il, il y en a des vieux, il y en a qui sont dans les 0% que, qui sont mentionnés, il y en a effectivement quelques-uns qui sont très vieux. Euh, donc euh, oui, tout à fait. Euh, comment, ce que je trouve de raisonnable, c'est qu'avec un, un 18-20%, ça correspond à ce que je rencontre. Donc, à la fois, les gens l'ont adopté et puis en même temps, ils ne sont pas allés trop loin. Il y a un effort certain pour, pour faire la fin, comme d'habitude. Hein, les 80% les initiaux vont être faciles à, à faire les, les, les derniers 20% vont prendre 80% du temps. Donc, euh, donc, il y a ça. Et effectivement, on, on, a des, comment, on a des changements dans la façon avec laquelle le code est, est organisé pour, pour faire les derniers 20%. Donc, euh, je, je suis assez content, on sait conscient que ces 20% de couverture, c'est représentatif et il en reste. Euh, L'autre chose qu'on n'a pas, qu pas mentionné, c'est qu'il y a beaucoup de cette de ce couverture qui se fait très simplement. Tu regardes, tu fais, ah, tiens, ça c'est un int, tu mets un int, puis c'est réglé. Progressivement, les ints vont être remplacés par des choses plus compliquées. Parfois, on passe donc de scalaire à, à classe, et puis après, on passe de classe à nul pattern et, et interface. Donc il y a aussi, une, dans l'évolution, un. comment on dit, une gradation et puis une maturité qui apparaît, qui n'est pas encore le cas partout. Donc je dirais qu'on en a pour quelques années avant qu'on avant qu arrive à 60 ou 80% en général. Avant de poser la dernière question, je rappelle que ça commence dans moins d'une minute, la prochaine. Donc ceux qui veulent y aller, vous pouvez y aller. La question, c'est PHP, deviendra-t-il un langage comme C, -Sharp, par exemple, à force de vouloir tout typer Ça, c'est une bonne question. Euh, je dirais que non. Je dirais que non. D'abord, il y en a plein d'entre nous qui vont, qui vont refuser ça. On est, on est plutôt dans une situation où on a à la fois la capacité de typer et la capacité de ne pas typer. On arrive régulièrement de démarrer des petits scripts à la maison pour régler un petit problème. J'ai fait des problèmes de mathématiques avec des dés pour ma fille. On n'a pas utilisé de typage, on s'en est sorti très bien. On n'avait pas, pas envie de faire ça. Par contre... Je sais qu'au niveau d'Exa4, je suis actuellement autour de 40 à 45 euh, Le logiciel fait euh, maintenant 1800 classes. Euh, je ne veux pas m'amuser à vérifier ça. Tout ce que je peux détecter grâce au typage qui est tôt, euh, ben effectivement, je le, je le fais. Donc, euh, non, je pense qu'on est plutôt dans une situation. où On est dans le meilleur des deux mondes. Si vous faites des petites choses rapides et sans impact. Jetable, très bien, faites le sans typage. dès que vous vous apercevez que ça commence à grossir ça va faire partie des passages obligés parce que effectivement, ça simplifie la vie donc pour les gros projets à long terme oui, et comme je disais avec la fossilisation ou, euh, comment, ou avec certains problèmes d'architecture qui, qui apparaissent avec le typage fort c'est pas pour tout le monde et si vous en voulez pas ne l'utilisez pas ok, très bien Bon, de toute façon, moi, je vais l'écouter la session. Hein, donc, si vous avez besoin, vous me, vous me contactez, que ce soit sur Internet ou pendant la conférence. N'hésitez pas, pas à venir me voir. Eh ben, merci pour ton intervention.